bonsoir tout le monde aujourd'hui je fais la suite du tuto précédent euh, concernant le, le tunnel vidéo donc la dernière fois on n'a plus le temps de créer le tunnel euh, bon on l'avait déjà testé ça marche donc euh, aujourd'hui euh, d'après ce que j'avais dit la dernière fois ce que je vais faire c'est de vous montrer comment vous pouvez l'intégrer euh, comment vous pouvez l'utiliser une fois que vous l'avez créé comment vous l'utiliser D'abord, il y a différentes façons de le faire. La première, par exemple, je peux donc je, je peux aller là. J'ai le, le lien de, du tunnel vidéo que j'ai créé. Je peux, copier ce, ce, je peux copier ce lien et l'envoyer par mail. Donc, les gens vont cliquer sur le... Sur, quand ils vont ouvrir le, le mail, ils vont tomber sur ce lien. Ils vont cliquer dessus et ils iront directement sur la page web qui va s'ouvrir avec ce lien. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La deuxième possibilité, c'est de copier le code iframe et de l'intégrer directement sur mon site web. Moi, je préfère cette solution-là avec code iframe parce que euh, euh, c'est mieux pour euh, d'abord pour le SEO et puis quand vous arrivez, euh, quand vous ramenez les gens sur votre page, euh, votre site web, votre page web, ou votre page d'accueil, appelez-le comme vous voulez. Euh, vous avez encore la possibilité de rajouter d'autres choses sur la page, par exemple en leur expliquant comment est-ce qu'ils doivent procéder. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas habitués aux, aux icônes, aux tags sur les vidéos. Vous pouvez leur dire, écoutez, euh, vous cliquez sur la vidéo pour commencer la lecture, quand vous allez commencer la lecture. À un moment donné, il y a des icônes qui vont apparaître, cliquez sur les icônes pour aller plus loin ou... Vous faire un retour, etc. Donc ça permet aux gens de, ça, ça vous permet d'expliquer de, exactement ce que les gens vont vivre sur votre page et puis d'ajouter d'autres informations utiles. Quoi. Donc moi je préfère quand même la solution iframe. Donc après sachez qu'il y a, il d'autres solutions aussi. C'est de copier le lien de, de votre tunnel vidéo et de le partager directement. Autre chose aussi que vous pouvez faire, vous pouvez le partager. Vous avez la possibilité de, de le partager directement sur Facebook ou sur Twitter. Euh, vous pouvez écrire votre post là et mettre le titre du post et puis, et puis le partager directement bon, moi c'est pas, pas mon préféré vous l'aurez compris et je, je préfère créer ma page web euh, l'intégrer dessus et puis ramener des gens sur ma page web en fait, je préfère faire ça et une fois que les gens sont sur la page web ils, ils passeront à travers euh, euh, mon tunnel vidéo jusqu'à aller sur, euh, sur la page de destination que je peux faire. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, je vais copier le, le, le lien là pour vous montrer juste comment ça se présente euh, quand, vous allez, euh, quand vous allez le faire. Euh, pour le partage euh, sur Twitter et Facebook, je le, je le fais pas. Hein. Je vous laisse vous-même vous découvrir. C'est pas comme si vous faites un post, au en fait. Hein. C'est juste ça. Euh, donc là, je viens ici. Hein. Tac, tac. Ctrl V. J'y vais. Donc là, on est sur la page. Donc quand les gens vont, vont cliquer sur le lien que vous allez le partager, ils arriveront là et on fait le test. Donc ça va fonctionner hein, au. I've received par exemple, a number of, you know, positive emails and negative emails. Donc suivant. Suivant. Voilà, vous avez vu ce qu'on a fait la dernière fois. On cherche. La dernière fois, on cherchait. Euh, on cherchait to le, le tag back, là, on ne le trouvait pas, donc on avait rajouté and un autre today, tag I'm pour Robert aller sur Kiyosaki. la vidéo qu'on voulait. And donc, vous avez cette possibilité. Le tag back vous permettra de retourner juste sur la vidéo précédente, alors que celui-ci, si vous rajoutez vous-même vos tags, vous pouvez le relier à la vidéo que vous voulez. Donc, ici, par exemple, au lieu de mettre, au lieu que ce soit vidéo, il ça peut-être la vidéo 5 ou des trucs de ce genre, selon l'information que je veux que les gens aillent revoir. Donc voilà, donc là, on ne cool, voit them. pas où tu en arrives parce qu'on avait testé la dernière fois, vous avez vu comment ça se passe. On arrive sur... Là, j'ai une précision à faire. Uh, uh, la dernière fois, fois, vous vous rappelez, uh, on, kind of on avait intégré cette vidéo depuis le d'accord Donc ça marchait. Sauf que quand on arrivait sur la page, chaque fois, il fallait lancer, il fallait cliquer dessus avant que ça ne se lance ça, ne se pas automatiquement. Donc là, je l'ai changé, je l'ai fait depuis right? YouTube. mais moi, en tout cas, avec retour, c'est que le plus facile, c'est d'intégrer votre vidéo sur YouTube so and, et de l'intégrer dans votre chaîne C'est plus, moi, je the pense the que c'est plus pratique. Uh, ça marche mieux quand c'est comme so ça. Moi, ça, c'est mon, mon avis Sometimes personnel. Ok, donc à partir de là, uh, d'ici, like no on n'est qu'ils suivent rien. Donc la personne, une um, fois que le taxe s'agule, on peut aller sur notre site internet et on lui aurait indiqué ou vous nous appeler. Là, j'ai pas de j'ai pas de de poteau téléphonique installé sur mon PC, donc c'est pourquoi ça marche pas. Vous avez vu le seul numéro qu'on avait mis sur Restaurant. They had this massive hamburger, right? huge, huge là hamburger. There was on retourne, là vous avez vu to eat ce qu'on a fait, right? donc, là on vient de tester le, le lien, ok, on vient de tester le ça là, il faut que je... je vous le vire parce que je faisais des tests tout à l'heure, euh... bon on verra ça tout à l'heure, donc là on a testé avec euh, le lien là, ok, donc, vous avez vu comment ça se passe. Maintenant, on va le faire avec, euh, avec le code iframe. Okay. On y va. Copier. Donc, celui-ci, je le vire parce que je l'avais fait avant. Je faisais des tests. Donc, ça, c'est notre page. Hein. Je le vire. Je fais « Save » pour qu'il le prenne en compte. Mm -hmm. Je reviens là. Je recharge donc là je les viré on va le rajouter vous allez voir comment est ce que en tout cas moi je le fais depuis pixel perfect donc euh, selon euh, le le la solution de comment la plateforme que vous utilisez euh, euh, pour créer votre titre donc voilà vous verrez exactement ce que vous pouvez faire moi je vous montre comment c'est possible donc là je, moi je le fais avec pixel perfect hein. Je vais chercher app. Donc il faudra que vous trouviez, si vous n'utilisez pas euh, le constructeur de site, euh, si vous n'utilisez pas Builder rôle ce que vous pouvez faire, euh, vous, vous trouvez un endroit où vous pouvez copier, coller euh, le code iframe. C'est juste ça. Hein. Et et c'est parti. Donc là, ici, nous, on va virer celui-là. On n'a a pas besoin. Et on colle ce qu'on avait. Oh, ctrl v. Hop, oh, oui, je me suis loupé. Je vais aller le copier de nouveau. On va le chercher. Il est là. Copie. OK. Là, il est là. Éditer. Tac. Attendez. J'aime mieux être en plein écran. Éditer. Je vire celui-là. Et je le colle. Après, ce qu'on peut faire, on va changer les valeurs là en 100% de manière très responsive dessus. Tac. cherche mon pourcentage ok 100 100% confirmé boum c'est apparu c'est apparu alors je peux donner la dimension que je veux à mon vidéo bon on va pas faire un truc euh, gigantesque je le mets là je le centre donc vous voyez ce que je disais, quand vous le faites depuis quand vous l'intégrez sur votre site web, ce qui est bien, est que vous pouvez rajouter un titre, vous pouvez mettre des tests en bas, vous pouvez mettre des, des informations pour, pour, pour orienter les gens, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire sur le une fois qu'ils arrivent sur cette page, je pense que c'est plus intéressant. Bon, ça c'est mon avis. Alors, bon, on va voir si notre page est fonctionnelle. Est-ce que ma page est fonctionnelle Non, pas encore. Ah, boom. C'est bon, elle est fonctionnelle. Donc là, on est sur notre page. Donc si on sait qu'on avait rajouté d'autres tests, on l'aurait vu. Ça, c'est juste pour... Le you know positive emails and negative emails saying you're not in. helping I've received a number of you know positive emails and negative emails okay. saying Hey there, it's okay, Anthony Morrison, uh, and welcome, the, welcome to another really I'm quick, short video. video here about the donc, Partner si with Anthony program. Visité, Listen, it's as it's I a a a little have little told little. you many, many times, hopefully you've clicked my emails before, um, I'm kind of going through I'm some the of the little reasons little. why This people told little. me they have not joined our Bye. Partner with Anthony program yet. Now, if you've already joined donc, since the last video, then congratulations. Comme uh, on in peut faire day, avec right? le tunnel vidéo, toute la possibilités qu'il y a. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous les laisser dans le... So si vous les laissez, si vous avez des same, questions, n'hésitez pas non plus. J'espère que, que ça vous a apporté program, quelque chose, parce c'est un très bon week-end. Ciao, ciao.